Pathologie. donc j'ai travaillé comme psychologue en institution à l'hôpital en pédiatrie j'ai surtout travaillé avec des enfants en fait j'ai travaillé aussi dans un établissement pour jeunes en difficulté somatiques et j'ai été psycho dans un établissement de on appelait ça à l'époque rééducation pour adolescents délinquants Oui, en tant, en tant que citoyenne, moi, je pense que c'est un tournant, et pour ma part, c'est une évolution, parce que on est en train de quitter le, le bipartisme, et que viennent enfin des, ori, des, des idées originales, viennent enfin, que ce, de quelques bords que ce soit, ma face enfin, allemande, surtout de la gauche plus que de la droite, mmh. mais tout de même, des nouvelles façons de voir l'humain et la société. Vous voulez dire, enfin, mon analyse, hein, que je n'engage que moi là-dedans, c'est que euh, ces gens, ils donnent une espèce de promesse de sécurité. Voilà. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils promettent quelque chose et que, euh, du coup, ça satisfait des besoins primaires moi, je dirais enfantin et archaïque. Et que du coup, ça coupe toute réflexion. Allez voir ce qui se passe au niveau éthique. Mais regardez, qu'est-ce qu'on fait maintenant Les gens, ils veulent plus de confort. Et pour ça, ils sont prêts à, à élire quelqu'un, quelles que soient les turpitudes de cette personne. Pourquoi est-ce qu'on va élire des, des voyous si on veut appeler ça comme ça, entre guillemets. Eux, ils osent faire ce que nous, on n'osera jamais faire. Donc, quelque part, ça soulage la tension psychologique. parce que bon, on a un surmoi, on sait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas. Comme voler l'État voler à un si haut niveau, ça ne se fait pas. Mentir à un si haut niveau, ça ne se fait pas. Donc, la majeure partie de la population va s'empêcher de faire ça mais il y a quelqu'un qui va le faire donc c'est soulagement puis on se sent moins mauvais ouais, je trouve aussi très intéressant l'épisode Cahuzac parce qu'il a tenu mordicus entre Cahuzac et au moment, c'est quand il a été trahi par sa femme donc il a dit mais il savait très bien que lui il avait des comptes à l'étranger, c'est des défenses, ce subsides de la dissociation. Mais, je veux dire, cet homme, il sait très bien qu'il qu avait des comptes à l'étranger. Mais il était en dehors de la loi, au-dessus des lois. Et si vous regardez, c'est ce que fait Le Pen également. C'est ce que fait Fillon. Puisque c'est la justice qui est méchante. C'est pas lui qui a mal agi et qui a menti. C'est vraiment le système psychologique de la projection dire que la plupart des, de ces gens qui votent Le Pen ou qui votent Fillon vous allez les interroger en disant oh, qu'est-ce qu'il y a de malsain chez vous bah, nous, rien rien et dans la mesure, parce qu'on a tous quelque chose de ça et pas ça hein, mais dans la mesure où on n'est pas conscient de notre partie d'ombre, on va la projeter sur l'autre et du coup c'est l'autre qui va faire Il y a une partie de la population qui se rend compte de l'importance et de ce courant d'idées qui en est conscient, mais je pense qu'une autre partie euh, a très très peur du changement. Parce que le changement ça fait peur, on sait ce qu'il y avait hier, on sait ce qu'il y a aujourd'hui même si on s'en plaint, mais on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Et que dans le fond c'est bien plus confortable de faire confiance à ces espèces, comme je vous le disais tout à l'heure, de divinité. Regardez, quand on est un petit enfant, qu'est-ce qu'on veut de son papa et de sa maman C'est qu'ils satisfasse tout, et s'ils ne satisfait pas tout, on est en colère contre eux. Donc un chef d'État, il doit tout donner, tout satisfaire. On est dans l'immédiateté, il faut tout de suite faire quelque chose, et ça prive du temps de la réflexion. oui c'est d'évolution, c'est de gros changements mmh. qui sont très douloureux pour le moment mais en même temps je me dis très douloureux oui. et c'est une majorité qui a voté donc pour eux c'est pas douloureux c'est douloureux pour ceux qui n'étaient pas d'accord il, il est en train de se passer quelque chose et je lisais des, justement des, des blogs ou des reportages il est en train de se passer quelque chose c'est qu'il y a des citoyens, des gens qui ne s'intéressaient absolument pas à la politique, qui sont en train de devenir conscients, de se mobiliser et de réagir. Donc, il fait des trucs bon, que je n'apprécie pas du tout, mais il se passe quelque chose de positif à l'encontre. Je trouve que les médias ont une importance dans le, le fait de dire les choses, d'informer. De, de, parce que c'est leur fonction, mais là où je trouve absolument insupportable, c'est l'espect de, tant qu'on a un os, on le tient, on le tient, on le tient, on ravage. Et que du coup, ça a un aspect, enfin même, même sur moi, qui devient lénifiant, c'est-à-dire, je ne suis plus capable de réfléchir. Mais ce n'est pas l'information donnée qui m'empêche de réfléchir, on ne parle que de ça.